Vous allez voir un petit bébé C'est pas petit Oui, mais n'importe, c'est un petit bébé Oui, oui c'est vrai Ça C'est génial oui. mmh. Je m'appelle Andrea. Moi, c'est Mandunis. Ok, ouais. c'est Plaisir Plaisir Comme j'habite ici à côté, je viens ici souvent, ouais, comme j'ai un, un chien, alors euh, c'est agréable pour elle ici. Il y a d'autres animaux, c'est chouette. Excusez-moi, vous êtes de quelle nationalité Je suis américaine. Oh, oh là là <rire> C'est chouette. Oui. Et vous Portugais. De nationalité portugaise. Ok. Bah, ouais. J'habite en Belgique à, oh, à plus de 45 ans. Ok. Mm. Et vous parlez en portugais Oui. Okay. J'aime bien faire de petits bracelets de colliers en cuir, ça c'est un truc que j'aime bien faire et que quand j'ai un peu de, de moyens, je le fais. Je dessine, je dessine ah. des portraits ouais. des gens. Ah ça c'est gay oui. hein? Ah ça c'est une chose que j'aime bien avoir, un, un portrait. Ouais. Ça c'est chouette. Oui, hum. je peux le faire un jour. Oui, j'aime bien ce parc-là oui. et Doudin par là, c'est oui. aussi bien. Et la bibliothèque, c'est chouette aussi. Oui, c'est vrai oui, que. La euh, oui. euh, bibliothèque je connais, que je ne connais pas ici. Oui. Euh, c'est vrai que je ne connais pas encore, comme j'habite à un peu, à peu de temps. Mais la euh, bibliothèque, c'est toujours intéressant. Oui. Ouais. oui. J'aime bien lire, c'est déjà ça. Oui, ouais. Et le café, tout euh, en haut de la parc. Je pense que c'est euh, bar du Midi, quelque chose. Oui, ça. oui, oui, oui, je, oui, je bar. connais. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de bars portugais. Ah oui. oui, oui, si C'est Saint-Gilles, c'est une commune où il y a beaucoup de portugais, heureusement. Quoi. Ouais. Oui, mmh. okay. Et c'est gay. Je suis un peu solitaire. Oui. Ah, c'est vrai, c'est ça que c'est bien d'avoir de, de nouveaux contacts, de nouvelles connaissances. Mais c'est pas toujours facile. J'ai beaucoup de déceptions dans la vie, alors euh, je suis un peu méfiant, pour ainsi dire. Ouais. Moi, j'aime bien discuter, ça oui. Et euh, pour moi, je connais les parents de, des autres enfants à l'école de mon fils. Oui, oui, oui. Et aussi mes voisins dans oui. le même bâtiment. Mmh. Mais, c'est vrai, je ne euh, deviens pas des amis avec des gens dans le parc. Oui, c'est difficile pour devenir Oui, Oui, oui, oui c'est difficile pour développer, parce que tout le monde se méfie un peu tout le monde. C'est ben, pour ça que moi j'aime bien discuter, j'aime bien parler avec les gens. C'est comme ça, en parlant qu'on qu connaît de nouvelles gens, comme vous, par exemple. Mm. C'est un garçon ou une fille C'est une fille. Qu'est-ce que vous aimez bien avoir <rire> comme nom Pour le nom Oui. Euh, je ne sais pas. J'aime Léla. Ah C'est ça, me manque le Portugal Oui. Oui, oui c'est vrai que j'attends à euh, voir ma pension. Et je suis d'une petite ville qui euh, s'appelle Nazaré. C'est à côté de la mer. Je vais bien passer mes vieux jours là-bas. Oui. Oui. Ah oui, ça me manque. Ah, ça me ferait plaisir un jour si vous pensez aller à Portugal. Je vous invite hein, <rire> à, à rester quelques jours chez moi. Hein. Ah, c'est gentil. Ça n'y a pas de problème. <rire> c'est gentil.